Salut tout le monde! Est-ce que vous êtes prêt à cuisiner et à bouger comme un champion qui est prêt à partir aux Jeux Olympiques? À fond aujourd'hui, vu que c'est un sprinteur. Salut Kevin! Salut! Tu as plusieurs titres, plusieurs médailles pour faire très bref. Plusieurs fois champion de Belgique aux 400 mètres, plusieurs fois champion d'Europe, médaillé de bronze au championnat du monde. Exact. Et six médailles d'or aux 4x400. Euh, tu es un peu le spécialiste du 400 mètres. Un petit peu. Plus ou moins. <rire> à part ça, comment ça va? Tout va bien. J'imagine que t'as qu'une seule chose en tête, pour l'instant, dans cette période. Les Jeux Olympiques, c'est Objectif numéro un. Objectif numéro un. Avant de parler sport, ça dit de parler un petit peu cuisine, nutrition, avec avant de plaisir. commencer. Je vais te poser quelques questions, très très rapides, comme t'es assez rapide aussi. Euh, et tu dois répondre juste du tac au tac. T'as mangé quoi ce matin Fromage blanc, Fromage avec blanc. des fruits. Pizza ou quinoa Pizza.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 Et puis, tu peux parsemer un mélange euh, de graines. Il y a des graines de potiron, des graines de tournesol. Bon ben, bon appétit. Bon appétit. Kevin, salade de champion. Mmh. Kevin, dis-moi, en préparation comme ça des Jeux Olympiques, une routine quotidienne, ça ressemble à quoi maintenant On se lève, euh, je dirais, je me lève à 8 h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 Un peu de, de drills, un peu de coordination, c'est toujours marrant. <rire> Salut, c'est marrant. Tu vas. Et Ensuite. Bizarre, <rire> <rire> non, non, non, j'arrête L'idée du bloc, c'est avoir une position optimale pour pouvoir au moment du coup de feu éclater. Donc,